Donc, je vous propose de commencer sur cette table ronde directement. Permettez-moi de me présenter. Je suis Joël Vincanet, je suis le directeur du contenu de l'OBG et j'ai le plaisir à ce titre d'animer cette table ronde. Donc, nous avons avec nous jusqu'à 11h euh, pour, pour participer aux échanges euh, Laurence Bernegarin d'IBM qui est partenaire de la conférence. Alors, Laurence elle est partenaire exécutif au sein d'IBM Consulting et particulièrement en charge euh, des produits industriels et du développement durable. Nous avons également avec nous euh, Vincent Fournier d'IBM, Jean-Vincent, qui va intervenir euh, dans, dans quelques minutes pour présenter un use case vraiment de ce que des outils disponibles aujourd'hui autour de la data pour euh, pour avancer sur ces euh, sur cette problématique euh, de blockchain euh, éco-responsable. Nous avons également Jean-Marc Bialat euh, euh, qui euh, qui n'est pas encore avec nous, qui va faire la conférence, qui va suivre, participer à distance. Jean-Marc est euh, vice-président groupe... Bonjour Jean-Marc. Euh, vice-président groupe euh, Global Supply Chain chez Arkema. également Vincent Gufflet, merci Vincent d'être avec nous. Vous êtes euh, chef opération et service officer à la FNAC Darty. Et enfin Agnès Jolie, euh, directrice de la stratégie et de l'innovation à la Société Générale et qui va nous permettre en même temps de de centrer les choses sur une problématique euh, indispensable qui est le financement effectivement de cette transition et de ces supply chain plus durables. Donc pour commencer, Laurence, je vous propose euh, euh, d'introduire cette table ronde. Alors en préparant la, la table ronde sur la base des documents que vous m'avez transmis, il y a un chiffre qui m'a interpellé. J'ai noté qu'aujourd'hui, 66% des responsables de supply chain dans le monde euh, euh, considèrent que euh, le développement durable est au cœur même de la valeur d'une entreprise. Donc c'est un, un site qui, qui, qui est tout à fait significatif. Et sur cette base, Laurence, est-ce est que vous pouvez rapidement dresser les défis des supply chain qui, qui s'ouvrent à nous dans ce contexte Oui, tout à fait. Merci, Joévin. Alors, je fais une petite parenthèse pour Pierre. Je serais très heureuse de reparler de l'impact du numérique. Et de, ça sera peut-être l'objet d'une nouvelle conférence <rire> par rapport à votre propos. Effectivement, donc, les supply chain ont ont depuis longtemps euh, eu de nombreuses exigences, que ce soit des exigences d'efficience, des exigences de, de, de répondre de plus en plus vite à des demandes de, de clients en livrant de manière rapide, hein, ça a été démocratisé avec les champions du e-commerce, des exigences de grandissance autour des normes de qualité, de, de traçabilité évidemment, de transparence, euh, et euh, bien sûr tout cela avec des coûts de plus en plus optimisés. Il est vrai que depuis un peu plus de deux ans maintenant, ce qu'on observe avec le contexte Covid, le contexte de la volatilité des prix, les ruptures de stock, sans parler effectivement des pressions énergétiques et environnementales dont on a eu un beau panorama... En fait, elle cristallise un petit peu, euh, un peu les angoisses. On s'aperçoit à quel point ces supply chains euh, jouent un rôle important dans nos économies. Alors, il y a quelques chiffres ici qui, qui sortent. Euh, elles jouent un rôle important dans une économie. Et quand on parle de rôle important, c'est à la fois euh, effectivement d'un point de vue économique et aussi d'un point de vue environnemental. Et comme je disais, elle cristallise euh, les risques que peuvent porter nos économies et également la nécessité euh, de faire, euh, de faire une, euh, des, transformations, euh, pardon, des transformations profondes. Et donc aujourd'hui, au-delà des exigences qui étaient déjà le cas, on leur demande d'être impactante plus pardon moins impactante euh, d'être plus local euh, d'être plus euh, résiliente aussi euh, et tout cela euh, ce qu'on constate c'est que euh, les responsables de supply chain on ont largement euh, euh, on en a largement conscience puisqu'on a des études qui montrent au sein d'IBM que les, directs, les, les directeurs de, et les directions de supply chain à, plus de 80, à quasiment 80% pardon, ont d'ores et déjà aujourd'hui euh, mis en place des, euh, des mesures et des, des pratiques durables euh, à la fois dans la gestion de la demande et la gestion de la planification des approvisionnements. Une question, quels sont pour vous, justement, sur ces différents dispositifs, est-ce qu'ils sont source d'opportunités Est-ce qu'en même temps, ils permettent d'avoir un apport, de faire un focus sur les apports de la technologie pour résoudre, pour résoudre cette, cette ambition Oui, effectivement. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que, finalement, les supply chains, aujourd'hui, ont tous ces enjeux, mais elles peuvent être aussi un formidable outil et levier pour, alors, il ne faut peut-être pas utiliser le mot, mais on va quand même l'utiliser, de transition environnementale. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, elles, elles ont la capacité de lier, c'est leur métier de base, hein, de lier les maillons de, cette, de la chaîne de valeur. Et donc l'idée, c'est de pouvoir utiliser cette capacité pour pouvoir améliorer la visibilité, la traçabilité de bout en bout, euh, aux différentes étapes de la chaîne de valeur, et également donc de l'utiliser dans un deuxième temps pour identifier des moyens d'action. Euh, pardon, c'était pas passé. voilà Pour identifier des moyens d'action euh, pour euh, effectivement ces supply chains un peu plus, euh, plus durables. Ce qui est important, c'est que, comme on se pose tous ces enjeux de transformation du fait du contexte qu'on a expliqué, c'est le moment, en fait, pour prioriser les facteurs ESG dans la, la transformation qu'on souhaite imposer à nos supply chains, et donc euh, les, les prioriser et les intégrer dans le redesign, euh, simultanément à, au fait qu'on adresse des enjeux énergétiques et, et divers, divers enjeux. Ce que, je, ce que je voudrais dire, en fait, en message, c'est qu'on euh, a tout intérêt à investir aujourd'hui dans nos supply chains, car ça va être un élément différenciateur et un élément concurrentiel pour la durabilité des organisations. Petit point de précision, c'est que quand on parle de, d'empreinte de, de, de, de, supply chain, on parle beaucoup de carbonation, de décarbonation et d'empreinte carbone. Pour autant, adresser les enjeux de la supply chaîne durable, ça va bien au-delà. Aujourd'hui, on le voit bien, il y a les problématiques de l'eau, il y a les problématiques de biodiversité, et donc demain, tous ces enjeux-là vont se décliner sur ces sujets-là, mais également la pollution de l'océan, la pollution de, de l'air, euh, évidemment, comment on impacte moins euh, les, les, les utilisations euh, des matières premières, et évidemment, l'impact humain. Donc ce qui est important, c'est d'avoir une approche aussi systémique de ces sujets-là. Si on parle... Pour aborder le point de, des, des technologies. Euh, les technologies sont effectivement un véritable... Euh, euh, en fait, elles sont de plus en plus matures sur ces sujets-là. Et ce qu'on constate, c'est que les, les, directs, les directions euh, supply chain les plus performantes ont intégré euh, la data au cœur de leur stratégie. Et effectivement, la data, aujourd'hui, c'est vraiment un sujet clé euh, des stratégies supply chain si on veut rendre possible euh, cette euh, transformation et faire jouer au supply chain le rôle qu'on veut leur faire jouer. Alors quand on parle de data, on parle, et euh, vous le savez tous, je pense que vous êtes tous confrontés dans vos métiers à ce sujet-là, on parle d'un sujet extrêmement complexe. Il y a une première étape, c'est déjà de mesurer. Ça a l'air simple comme ça, mais ce n'est pas si simple que ça, et on va le voir aussi. La deuxième étape, c'est une fois qu'on a mesuré, c'est avoir confiance en la donnée, la, la sa donnée, mais aussi la, la donnée du voisin, la donnée de son écosystème, et donc de pouvoir certifier ces données. Et ensuite, ça nous permettra, dans un second temps, de pouvoir comparer, optimiser, créer des scénarios de modélisation euh, sur ces données. Ça, c'est sur la méthode. Sur, en termes de périmètre, évidemment, on parle aussi de la nécessité d'intégrer des périmètres de plus en plus larges et donc d'intégrer son écosystème et les données de son écosystème à sa réflexion et sa stratégie. Ça veut dire qu'en différentes étapes de la supply chain, on doit pouvoir intégrer des données de diverses sources, que ce soit des sources externes, des sources de, des partenaires, mais également des sources scientifiques, puisque effectivement l'idée c'est d'intégrer aussi les objectifs scientifiques dans nos dans nos stratégies et des des, des sources publiques et ça sur l'ensemble des jalons. Et puis ce qu'a montré le Covid aussi, c'est que euh, quand quand on est acheteur, s'intéresser à mes fournisseurs de niveau 1 et de niveau 2, c'est plus suffisant. Donc la question, et c'est la complexité du sujet, c'est comment on adresse les niveaux supérieurs. Sachant que, je crois que le chiffre, c'est qu'il y a 90% des entreprises dans le monde qui sont des PME. Ce qui veut dire qu'il faut aussi qu'on ait des solutions qui soient adaptées à cet écosystème de PME, sinon on risque de se couper aussi de la diversité de nos fournisseurs si on s'appuie uniquement sur les, sur les gros. Donc ça, c'est tous des, des enjeux autour de l'attaque qui sont à en prendre en compte. Et il est vrai qu'aujourd'hui, comme je vous disais, il y a des des technologies qui viennent de plus en plus matures, les nouvelles technologies. Donc, il y a évidemment tout ce qui est IA et analytics, qui, si elles sont appliquées sur la chaîne de bout en bout, vont permettre, par exemple, de, de mieux euh, anticiper les prévisions et donc de, de limiter les déchets, d'être moins impactants. Il y a aussi la blockchain, euh, par exemple, qui est un sujet qu'on va aborder un peu plus dans le détail euh, avec Vincent. La blockchain qui va permettre de, de tracer et de certifier euh, un certain nombre d'informations et qui aujourd'hui existent dans un certain nombre de filières aussi parce qu'effectivement il, il y a une question de comment euh, je mets en place ce, ce genre de, de, de solutions qui ne sont effectivement pas simples à mettre en place, mais de capitaliser sur ce qui existe peut-être au niveau de certaines filières sur d'autres cas métiers pour les utiliser demain sur ces cas métiers ESG, euh, carbone, eau, etc., etc. Donc ça on verra plus dans le détail dans la présentation de, euh, de Vincent. Donc je pense que sur les technologies, voilà, voilà à peu près ce qu'on voulait dire. Merci Laurence, et effectivement, donc, euh, je vois que euh, vous avez bien évoqué la question, je crois qu'il y a différentes manières d'adresser ces sujets chez IBM, on a un petit peu de retard, et je sais que M. Vialat a des, a des engagements ouais. a, a, ainsi euh, que Monsieur, Monsieur Goufflet, je vous propose, si vous voulez bien, de justement passer à, cette, à la présentation d'un outil que vous avez, euh, que vous avez développé okay. Bah, non, on peut prenons euh, prenons cinq minutes pour présenter l'outil et, euh, et euh, voilà. Ok, okay parfait, bah, je vais faire vite et puis après on pourra échanger dans la, la dernière partie de la session. Euh, donc, on va faire un petit zoom sur l'empreinte carbone et je vais euh, pas redire, mais je vais rebondir sur pas mal de choses que Laurence a, a évoquées. Euh, l'empreinte carbone, on en entend beaucoup parler euh, depuis euh, quelques temps euh, pour deux raisons. La première, on est tous euh, individuellement euh, conscients euh, d'un phénomène de prise de conscience générale au niveau euh, de notre société et plus largement sur ce sujet-là. Le deuxième, c'est euh, comme souvent des exigences réglementaires qui sont en train de se mettre en place, et notamment à plus court terme, euh, c'est SRD qui va s'appliquer. Donc à partir de 2024, toutes les entreprises cotées seront forcées d'avoir un reporting extra-financier euh, sur ces thématiques. Euh, l'idée ici, euh, c'est finalement d'essayer d'en faire un levier pour retravailler dans la thématique qu'évoquait Laurence sur l'idée d'une supply chain plus durable. Parce que l'empreinte carbone, vous allez le voir, est un moyen finalement de regarder cœur ouvert toute la supply chain d'une entreprise, d'un écosystème et d'essayer de le repenser. Donc quand on parle d'empreinte de, de, de, carbone, on est souvent en train de discuter des objectifs de réduction. Il y a quand même un élément qui est, qui est, qui est pas mal quand on parle d'objectifs de réduction, c'est de savoir quel est le point de départ. C'est un objectif de réduction par rapport à quoi il y a beaucoup à faire sur cette thématique-là, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, on a une donnée euh, qui est un petit peu partout dans les filières, euh, qui est source de euh, choses extrêmement différentes en termes de nature euh, d'empreintes carbone, et donc il faut arriver à consolider tout ça. Donc je ne vais pas trop m'attarder ici, simplement pour dire qu'il y a des outils sur la place qui permettent de consolider toutes les données, et donc de faciliter finalement la visibilité qu'on peut avoir à un instant T de son empreinte carbone. Donc nous il se trouve qu'on a fait l'acquisition d'une entreprise qui s'appelle Envisi qui fait ça. qui travaille sur le l'ESG et spécifiquement à gauche euh, sur la question des, des émissions. Donc l'idée c'est de pouvoir voir ce sur quoi on travaille. Euh, si on reprend l'exemple du, du cœur ouvert, hein, c'est pas mal d'avoir une visibilité sur l'opération où on en est en train de la faire. Euh, donc cet outil comme d'autres permet de traduire des, des, des dashboards ici avec des très jolies couleurs. Et si on va au-delà des très jolies couleurs, on voit différentes natures d'émissions. Je vais juste faire un bref rappel pour ceux qui ne sont pas familiers. On distingue la question de l'empreinte carbone en scope 1, 2 et 3. Le scope 1 est tout ce qui est direct au sein de l'entreprise, donc relativement facilement mesurable. Le scope 2 va être surtout tout ce qui est relatif à, à l'énergie, donc sur la traçabilité. C'est pas tant problématique, euh, c'est plutôt sur la question de l'énergie à proprement parler en ce moment qu'il y a de l'actualité. Et le scope 3, c'est tout ce qui est indirect. Tout ce qui est indirect, c'est euh, les fournisseurs qu'on connaît, les fournisseurs qu'on ne connaît pas, des opérations dont on a connaissance, par exemple la production d'une matière première qu'on va utiliser, mais aussi des choses qui sont beaucoup plus lointaines ou beaucoup plus indirectes. Ce scope 3, il représente, euh, voyez, 5,5 fois, 5, 5 fois plus que les émissions directes. Donc le volume il est énorme sur ce scope 3. Et la difficulté quand on veut faire du coup un bilan carbone, pour savoir quel est le point de départ et ensuite l'améliorer, ça va être justement de travailler sur les deux premiers scopes bien évidemment, mais aussi sur ce scope 3. Et aujourd'hui, dans la manière dont c'est fait, ce qu'on constate quand nous on y travaille au quotidien, c'est qu'il y a des sujets de collecte qui sont effectués de manière assez manuelle. Des fichiers Excel qui circulent, des estimations qui sont faites sur la base d'outils tiers qui proposent de faire des estimations, par exemple pour une opération de transport ou de production d'un certain type de matière. Et tout ça est agrégé, parfois, voire souvent à la mano et permet de constituer à un moment un bilan carbone. Donc il y a deux choses qui sont vraiment importantes à avoir en tête par rapport à cette situation là, Alors, au delà du caractère manuel, c'est le caractère indirect, vous voyez qu'il y a une petite boîte la fournisseur tiers 1 à N, c'est un peu ce qu'évoquait Laurence, euh, son fournisseur direct on le connaît. les fournisseurs lointains on les connaît moins, il y a des chaînes d'approvisionnement où il y a jusqu'à une quarantaine d'acteurs euh, qui interviennent sur l'amont. Donc pour l'acteur qui est l'acteur final et qui est en relation avec le consommateur euh, que nous sommes, il faut qu'il arrive potentiellement à remonter sur tout ça pour avoir un bilan carbone précis. Euh, ça c'est le, le, le premier élément et euh, le deuxième c'est donc cette idée que la, la, la collecte effectivement est faite euh, par euh, bribes d'informations euh, et avec des formats qui sont euh, extrêmement euh, extrêmement manuels et euh, dont on peut euh, on peut douter euh, parfois et en fait le risque c'est de, de, de moyenner euh, la mesure de l'empreinte carbone et ça c'est quelque chose euh, qui est dangereux parce que si on moyenne tout euh, on ne peut plus mesurer son point de départ c'est à dire que toutes les actions euh, différentes que vous allez faire par rapport à des compétiteurs ou d'autres acteurs de votre filière ne seront pas visibles. Si par exemple on considère qu'il euh, y a une empreinte carbone pour un transport euh, qui ne prend pas en compte euh, le nombre de kilomètres exacts, qui ne prend pas en compte euh, le carburant euh, du véhicule qui transporte, on va moyenner, et donc si vous moyennez, nécessairement vous lissez euh, les effets d'optimisation d'empreintes carbone. Donc l'idée Je vous propose de... D'essayer de vous diriger vers la conclusion. Oui, Merci. je suis très rapide. Donc L'idée c'est justement, euh, par le biais des, des réseaux blockchain, ce que je ne vais pas détailler aujourd'hui parce que ce n'est pas objet de, de l'échange, mais de créer une espèce de colonne vertébrale de l'information qui relie tous les acteurs. On n'est plus dans une logique de point à point, on crée un réseau, on trace les actions et on se met d'accord sur des règles métiers de mesure. Je vais y aller juste après. Et donc ça permet finalement de créer le bon niveau de transparence. Je ne dis pas transparence absolue parce que ce n'est pas forcément le souhait de tous les acteurs, mais on monte progressivement sur la transparence et surtout on a une traçabilité qui est de plus en plus développée et la capacité à mesurer de manière plus précise. Donc là c'est juste un aperçu d'un démonstrateur qu'on a fait qui est l'équivalent de ce qu'on fait en termes de traçabilité pour plusieurs industries. Euh, Qu'est-ce qu'on y voit à gauche On y voit les différentes étapes. Donc là, en l'occurrence, on a pris l'exemple d'un panneau solaire qui serait produit, transporté, etc. On va tracer ces événements. Ça, c'est des sujets qu'on fait déjà et qui sont en place euh, à l'échelle dans plusieurs secteurs d'activité. Ce qu'on vient rajouter aujourd'hui, c'est des éléments de mesure de l'empreinte carbone. C'est-à-dire que là, vous voyez, pas très bien, mais vous voyez quand même à droite. En fait, on va aller euh, chercher du calcul en direct sur chaque opération qui est inscrite dans ce réseau blockchain. Quel est l'impact carbone estimé sur la base des référentiels de l'ADEME ou sur la base du référentiel GHG, donc Greenhouse Gas, qui est le gros référentiel utilisé dans le monde pour mesurer les empreintes carbone donc l'idée c'est finalement de se dire qu'aujourd'hui on est dans quelque chose qui est très manuel, de la même manière que toutes les supply chains sont dotées d'outils de WMS, de TMS, qu'on a des ERP, qu'on a des CRM pour la relation client, on pense que demain il va y avoir la même transformation sur la question de l'empreinte carbone avec une nécessité d'être plus industriel dans la manière dont on la pilote et qu'une fois de plus ça va permettre de repenser pas mal de questions de circularité et aussi d'être un levier finalement d'optimisation des supply chains telles qu'elles sont. Je m'arrête là. Merci beaucoup Vincent. Merci pour cet exposé tout à fait précis et intéressant. Je vous propose de, de passer à présent à la table ronde et au témoignage de chacune des, des personnes qui ont fait la gentillesse de venir. Alors commençons par, euh, euh, par Jean-Marc Vialat, euh, à distance. Jean-Marc, vous êtes, vous êtes là bon, donc, bah, Bonjour, merci de, merci de vous être rendu disponible. L'objectif, là, c'est que chacun de vous trois prenne à peu près cinq minutes pour présenter les enjeux de vos entreprises, de vos entreprises respectives, on a parlé euh, à, à plusieurs reprises de mesures euh, des émissions. Est-ce que c'est un point sur lequel euh, chez Arkema vous vous positionnez, par exemple oui, absolument. Bonjour à vous tous. Désolé de ne pas pouvoir être physiquement très avec vous aujourd'hui. Peut-être juste pour présenter très rapidement Arkema. Donc Arkema, c'est un des leaders de matériaux de spécialité avec 20 000 collaborateurs dans le monde, plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 140 sites de, de production et 16 centres de R&D puisqu'on a enfin, l'ADN de d'Arkema, de, de, c'est vraiment l'innovation innova, au, au travers de ces, ces 1600 chercheurs. Alors, euh, merci de l'invitation à nouveau pour aujourd'hui. Je pense que le, Arkema s'inscrit réellement dans cette dans cette transformation. Est-ce qu'on parle de transformation? Euh, euh, environnemental, RSE, SG, enfin, en tout cas, notre mission, c'est de fournir des matériaux innovants euh, et, et qui permettent d'accompagner cette transformation euh, durable, euh, en particulier sur l'allègement des, des matériaux, les énergies nouvelles, les performances de l'habitat. Euh, je pense que c'est essentiel. Euh, et, et, et pour conclure sur Arkema, on avait un objectif. Alors, bien entendu, que la réduction n'était pas suffisante, qu'il fallait supprimer complètement le, les émissions de de CO2, mais notre engagement jusqu'à présent, c'était de réduire de 38% en scope 1, scope 2, entre 2015 et 2030. On a en fait de l'avant sur cet objectif on a communiqué le 7 juillet notre engagement de réduire en fait finalement de 46%. Euh, ces émissions, non plus sur Scope 1 et Scope 2, mais aussi sur Scope 3, et euh, ce, qui, ce qui intéresse directement la, la supply chain. Et c'est pour ça que ça, ça me paraissait important de, de le mentionner, puisque euh, sur la supply chain, un, un de nos éléments euh, essentiels, c'est évidemment le, le, le transport. Alors, s'agissant du thème de l'innovation euh, au service de, de, des supply chains dans... Euh, une, une, une supply chain euh, optimisée. Euh, je voulais prendre juste trois exemples, euh, très brièvement. Alors, le, le premier a déjà été euh, euh, illustré par, euh, par IBM, mais qui est, quel, est, quel est, nous, l'usage de, des nouvelles technologies ou du digital dans, dans l'optimisation dans de notre, nos émissions Alors, La première chose, c'est effectivement la mesure. On a commencé il y a... Euh, j'allais dire 4 ans de passer effectivement de quelque chose de très manuel à quelque chose de très automatique. Et puis au fur, au fur et à mesure du temps, euh, avec l'outil euh, euh, qu'on a mis en place, on, on affine euh, cette, cette mesure de façon à euh, effectivement euh, supprimer euh, ou euh, réduire très significativement les approximations, les moyennes et aller vers quelque chose de, de désormais de, de très très précis. Le deuxième exemple, c'est la mise en place de de notre TMS, donc Transformation Management System, donc outil de suivi du de gestion des, des transports dans l'entreprise. Euh, on le développe et on le déploie au, au, niveau, au niveau groupe et sur l'ensemble des, des modes de transport, à la fois pour euh, optimiser les modes de transport et donc euh, euh, privilégier les, les modes de transport avec euh, le moins d'impact. De, de, de, et on va proposer, Vincent y reviendra, mais on propose justement, de fait de cette mesure et de cet outil permettant la mesure, on propose à l'opérateur, s'il doit décider entre deux options, bien sûr un coût, bien sûr une durée, mais aussi une émission carbone, ce qui lui permet de faire le choix de façon éclairée. Grâce à l'outil, euh, on permet aussi d'optimiser euh, le transport et donc de faire moins de transport, puisque le meilleur transport, c'est effectivement celui qu'on ne fait pas ou celui qu'on ne refait pas. Et, euh, et, et là, côté supply chain, notre optimisation, elle est au transport, évidemment, et puis elle est en amont pour s'assurer qu'on livre un client euh, le moins de fois possible et en réduisant euh, ce, ce nombre d'expéditions. De, de, et là, à nouveau, euh, parce que revient Vincent développera bien mieux que moi ce, ce, ce sujet. Et puis le dernier point, peut-être que je voulais mentionner, c'est le renforcement euh, qu'on souhaite nous sur euh, la barge, le rail, le multimodal en général. C'est vraiment une part importante de notre transport et on souhaite le développer. Et on souhaite le développer euh, en partenariat. On pense qu'on ne pourra pas le développer seul. On, on a besoin de d'autres industriels euh, pour venir nous rejoindre. Et pour ça, on doit le rendre attractif. Et donc. Euh, on a développé avec euh, EverySense des outils pour euh, suivre nos wagons, pour mesurer l'efficacité euh, de, de ces transports, pour permettre de calculer euh, un ETA, comment on sait le faire effectivement euh, dans le routier et donc pour amener, euh, j'allais dire, des, des, des outils qui permettent une souplesse. Euh, assez proche de celle, du, assez proche de, celle du, du, de, de la route pour amener plus de monde vers le, vers le rail. Et on a monté un, un, un partenariat tripartite avec SNCF, EverySense, qui est notre partenaire digital sur ce, sur ce tracking et sur ces éléments de, de visualisation et de suivi et de performance de, du rail, et, et Arkema. Et via France Supply Chain on est en train d'essayer d'embarquer le maximum de chargeurs possibles parce qu'effectivement plus on a de, de, de, de wagons en circulation et plus on est capable euh, par, euh, cette, euh, par ce maillage, par cette capillarité, par cette, euh, par cette euh, disponibilité du, du transport, euh, de, de pouvoir trouver euh, un, un wagon dans lequel on va pouvoir euh, venir consolider du transport. Et donc là l'idée c'est vraiment de pouvoir euh, massifier, non pas à une échelle euh, unique de, de, de, du groupe Arkema, mais euh, en amenant d'autres chargeurs. Et on en a quelques-uns euh, qui, euh, qui ont déjà euh, décidé de nous, de, de nous rejoindre. Euh, et donc, on, est, voilà, on pense que ça va être un axe majeur, euh, cette collaboration, cette solide, cette, cette, cette, cette, cette, euh, ce, ces partenariats qu'on peut faire pour euh, travailler ensemble sur le transport, parce que, c'est au-delà au du, du, du sujet d'un un groupe euh, unique, c'est un sujet qui est un sujet, euh, est, euh, un sujet euh, définitivement euh, collectif. Donc euh, euh, voilà, j'espère que ces quelques, quelques, quelques éléments pourront euh, euh, initier euh, la conversation euh, qui va venir ensuite. Et euh, bien sûr... Euh, euh, moi, je serais ravi d'évoquer avec vous les, les, autres, euh, les autres axes de, de, de, et autres initiatives qui sont mises en jeu euh, pour une supply chain beaucoup plus durable. Parfait, merci beaucoup euh, Jean-Marc et merci pour ces, pour ces propos euh, à la fois précis et qui permettent de bien poser euh, la conversation qui va suivre. Euh, A bah, votre tour Vincent, donc, euh, comme, comme, vous, vous, vous représentez ici la Vnac Darty, donc évidemment tout le monde... Vous connaissez la FNAC Darty et vous êtes au cœur de ces sujets en tant que distributeur. Euh, et selon vous, quelles sont euh, à ce stade les principales modifications euh, qu'il est possible d'apporter au modèle opérationnel actuel, opérationnel actuel tant en termes de transport, d'approvisionnement ou d'entreposage alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais commencer par, par répondre à votre question, si vous le permettez. Euh, non, mais bon, effectivement, Fnac d'Arty, on a l'avantage d'avoir deux marques qui sont bien connues. Euh, on est un groupe de 25 000 personnes, un peu plus de 8 milliards de, de chiffres d'affaires. On est présent dans 6 pays. Euh, et j'ai envie de dire, euh, on a une stratégie qu'on a développée depuis maintenant un peu moins de deux ans, euh, qui est tournée essentiellement autour des services. Et euh, on va dire de l'omnicanal. ça c'est quelque chose qu'on travaille depuis très longtemps, on est à la fois leader dans la distribution physique, mais également un des principaux e-commerçants français. Et puis enfin sur la, ce qu'on appelle encore nous, la, désolé, la durabilité, qui pour nous inclut, on va dire, comment on va aider à nos clients à consommer mieux et donc consommer plus durable. Alors ce que je voudrais dire, c'est je vais reprendre un peu ce qu'a dit Pierre tout à l'heure. Euh, que, moi, ce que je trouve quand même frappant, mais je pense que c'était un peu la, la, la, la teneur du propos, c'est la disjonction, la séparation entre entre l'idée du mur, la catastrophe, euh, ce qui va se passer relativement rapidement, mais quand même pas tout de suite, etc., etc. Et puis le train-train du quotidien, vous voyez, où là on, on va se dire bon alors qu'est-ce qu'au moins ce, -ce qu'on fait pour mesurer, par exemple l'empreinte carbone. Il va bien falloir qu'on réconcilie les deux. On peut pas juste se dire il euh, y a un mur et puis on regarde juste le, le, le pas suivant en fait. ou là bon. Alors c'est exactement ce qu'on a essayé de se faire il y, a, il y a maintenant plus de deux ans, c'est de se dire comment on peut réconcilier les deux. Euh, quand on a regardé... Alors nous on a commencé par la fin, on a commencé par le scope 3. Parce que, évidemment, comme on sait que c'est là où ça joue, autant que commencer par là. On va pas perdre du temps à se dire euh, uniquement, ben, euh, pour moi par exemple, mes camions, mes livreurs, combien ils consomment. C'est pas uniquement ça. Bon. Quand on a fait ça, on s'est rendu compte que 85% au moins de l'impact de l'entreprise de la mienne, c'était les produits eux-mêmes, leur fabrication et leur usage. Donc on a lancé plein de choses, on va peut-être y revenir après, sur comment on, a, on va optimiser euh, les approvisionnements de Chine, euh, en faisant en sorte qu'ils soient moins, qu'ils soient un peu décarbonés, comment on fait pour euh, que nos camions, ils, soient, euh, ils consomment un petit peu moins de carbone, etc. Comment on fait pour euh, que les produits aient moins de vide dedans, etc. Bon, ça, on le fait, bien sûr. Mais si on voulait s'adresser au vrai sujet, le mur, on va dire, en tout cas, celui qui a notre portée, c'était bien les produits eux-mêmes. Alors, euh, évidemment, on ne pouvait pas se dire... Enfin, euh, c'était pas évident pour nous, distributeurs de produits, de dire on va arrêter de distribuer des produits. Enfin, c'était pas complètement, euh, complètement simple. Donc on s'est dit, on va faire un autre chose, on va euh, travailler, mais pas qu'un peu, on va travailler beaucoup sur l'allongement de la durée de vie des produits. Et autrement, quand un produit fabriqué... Et qui, qui, et qui un jour sera distribué par Finalerty et puis utilisé chez un consommateur c'est comme s'il y avait une dette carbone qui se crée. vous voyez ce que je veux dire en fait, on fabrique un, un, un produit et ensuite il faut que sur une durée la plus longue possible on rembourse euh, allonger la durée de vie des produits, ça a été notre combat c'est toujours notre combat depuis maintenant voilà, plus de 3 ans et ça veut dire quoi ça veut dire proposer, informer nos consommateurs nos clients sur les produits qui sont les plus fiables parce qu'un produit fiable c'est un produit qui dure plus longtemps et s'il tombe en panne, le réparer ça paraît simple, mais on va dire, c'est vraiment euh, enfin, toute l'entreprise qui travaille autour de ça. Alors quelques exemples. Euh, on s'est rendu compte euh, qu'on savait déjà en fait quels étaient les produits les plus fiables. Puisque comme on répare, on est réparateur, hein, vous savez, euh, la cabinet d'artis. Darty. Euh, donc on savait les produits qui tombaient en panne et ceux qui tombaient en panne. Mais c un, cette information-là, on, on le gardait pour nous en fait. Donc c'est pour ça qu'on a, a créé un label basé sur les statistiques de PAN, en disant ces produits-là ils sont, sont les plus fiables. Euh, on a publié un baromètre euh, des marques les plus fiables. On, je viens de, hier, j'ai fait la, la conférence euh, d'introduction du cinquième baromètre, où on dit, on publie sur le site, euh, ben, ces marques-là, c'est les plus fiables. Euh, on s'est donné un objectif d'amélioration de la fiabilité des produits. Euh, on a créé un indice euh, 100 en 2018, en disant, voilà, le score pondéré de ce qu'on vend, c'est 100. Et on a l'ambition d'ici 2025 d'arriver à 135, donc d'augmenter quelque part la fiabilité de 35%, si je prends, si je, je prends l'illustration. On a inclus, inclus ça dans les systèmes de rémunération de tout le monde. Mes euh, équipes aux opérations, mais également les équipes d'acheteurs, ceux qui achètent les produits. Euh, on a, on en a fait un pilier de la stratégie et on a mobilisé toute, toute l'énergie de l'entreprise autour de ça. Euh, C'est comme ça qu'on essaye, si vous voulez, de, de réconcilier le mur avec le pas suivant. Parce que le cœur de, la, de, de, de tout ça, c'est d'avoir une ambition, pas faire uniquement du, des actions qui vont faire plaisir, on pourra mettre dans le rapport RSE, etc. C'est d'avoir une ambition de transformation euh, et une ambition qui soit sincère, qui ne soit pas juste là pour, encore une fois, faire, faire semblant. Euh, et c'est marrant quand même parce que ça marche en fait. Vous voyez, pas, on a nos fournisseurs à nous, ceux qui font les produits dont je viens de parler, c'est les plus grosses boîtes du monde. Hein. C'est euh, les, les marques qu'on connaît, hein, par cœur, californiennes, euh, coréennes, japonaises, c'est les plus grandes entreprises mondiales. Pour autant, le fait de mettre en visibilité euh, une information comme la fiabilité de leurs produits euh, pour, au bénéfice des consommateurs, ça fait bouger énormément les choses. Vous voyez. Et, et, et ça, je pense que c'est important de se dire que euh, c'est pas parce que vous êtes, euh, enfin on est ce qu'on est, c'est-à-dire euh, grand, petit, en tout cas pas la plus grosse boîte du monde, qu'on ne peut pas avoir un effet très important sur, euh, sur l'histoire. Voilà, c'est ce que je voulais dire un peu en introduction. Et alors si je reviens à votre question sur la supply, bah, c'est vrai que, vous l'avez compris, notre combat, c'est de jouer entre nos fournisseurs, nos partenaires et nos clients, dans un aller-retour. Euh, donc on le fait sur le, la durabilité des produits, la fiabilité. On le fait également euh, concernant la supply, sur la livraison, le dernier kilomètre. Si vous allez aujourd'hui sur nos sites, fnac.com, ben vous verrez qu'à la fin, quand vous avez choisi le, le produit, on va vous donner le, le prix, on va vous donner le délai de livraison, bien sûr, avec différents modes de livraison, et on vous donnera euh, le, la dépense carbone de chaque mode de livraison. Donc avec le prix la dépense carbone et le, et le, le délai, bah vous ferez un choix éclairé de votre mode de livraison. C'est assez simple, hein mais ça oriente, ça donne un conseil euh, comment dire, à nos clients, à nos consommateurs sur, euh, sur, le fait, enfin, sur comment dépenser moins de carbone. Et, et pareil, en faisant ça, on, on oriente, on pousse nos partenaires fournisseurs à s'améliorer. C'est ce genre de mécanique qui nous intéresse, c'est ça qui fait bouger les lignes aujourd'hui. Merci beaucoup Vincent pour, pour ce propos préliminaire. On a pris un petit peu de retard, mais on a encore, encore un petit peu de temps devant nous pour, pour échanger entre vous. Alors justement, vous avez évoqué la data, vous l'avez évoqué chacun d'entre vous. Mais euh, je serais content de vous entendre un peu plus chacun sur justement cet apport de la data, de la technologie, les difficultés que ça peut poser aussi, qui, les difficultés qu'il faut être amené à résoudre pour pouvoir tirer pleinement parti de cette technologie dans ce sens vraiment... Euh, euh, euh, de résolution de cette crise climatique. Qui veut commencer À distance, est-ce que vous rencontrez également ce, ce type de problématique alors, peut-être justement pour revenir sur, sur les éléments que je mentionnais tout à l'heure, un, un de nos axes, c'est l'utilisation de la data au travers du, du TMS hein, qui alimente l'ensemble des, des autres systèmes. Donc, on a choisi justement Oracle qui propose un certain nombre de, de, de connecteurs, j'allais dire, natifs avec l'écosystème. À nouveau, il y a une problématique interne. On a créé une gouvernance, de, une organisation pour gouverner la data, qui est d'ailleurs logée dans l'organisation Supply Chain, hein, puisque euh, on est euh, finalement les, les, les, les premiers consommateurs, mais aussi l'interface entre les différentes fonctions. Donc, On a pris la responsabilité de cette data euh, par cette mise en place de cette, cette gouvernance centralisée. Et euh, donc ça, c'est notre problématique interne. Et puis la problématique, j'allais dire, de connectivité avec les partenaires. On évoquait tout à l'heure la, la blockchain, mais il faut des outils qui permettent de faire cette, cette, cette, cette connectivité. Et à nouveau, la plateforme qu'on a choisi pour, pour faire ça, c'est donc notre, notre TMS Oracle Transportation Management System qui, est, qui, qui, qui, qui, va, qui va et qui est déjà en train de, de consolider l'ensemble des informations interne et externe, et là il y a un réel enjeu de connectivité avec les partenaires. D'accord, parfait. Et de votre côté, Monsieur Goufflet, quel usage faites-vous de la data concernant la FNAC oui, alors c'est vrai que nous, on a ressenti aussi le besoin d'accélérer hein, sur ce sujet, donc on a, on a par exemple fait monter euh, au niveau du COMEX hein, le poste de data officer, donc euh, ça c'est une chose. Après c'est vrai que euh, la data en particulier, la tech en général, il faut de notre point de vue le voir comme un moyen et pas une fin. Ça me paraît assez important, parce que c'est pas toujours ce qu'on fait euh, collectivement, donc un moyen, ça veut dire un moyen de faire quelque chose, euh, satisfaire le client, réduire les coûts, baisser l'empreinte carbone, et si possible, faire tout ça en même temps. Parce qu'évidemment, pour revenir au débat tout à l'heure, c'est facile de faire euh, l'un de ces choses-là. C'est facile de réduire les coûts, c'est facile d'augmenter les NPS, c'est facile de baisser l'empreinte carbone. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de faire les trois en même temps. Et euh, notre conviction profonde, c'est que pour répondre à l'ambition sincère dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était de réconcilier un tout petit peu à notre échelle le mur et l'ultra quotidien, c'était de trouver des idées, des actions permettant de faire les trois en même temps. Alors pourquoi je parle de ça Parce que la technologie peut permettre de le faire. Je vais citer un exemple. D'alors, j'ai parlé de réparation, et à quel point c'était important pour baisser notre empreinte carbone. Dans la réparation, plus vous êtes rapide, plus vous baissez les coûts, plus vous augmentez le NPS, et plus vous baissez l'empreinte carbone. Pourquoi Vous êtes chez vous, vous avez votre réfrigérateur en panne, par exemple, ce qui est toujours un problème. Vous appelez Darty. Si on est capable de vous dépanner à distance, vous êtes heureux ou heureuse, nous, on n'a pas envoyé un technicien avec une goût qui va faire comme un, petit peu de, un petit peu de carbone. Et puis, euh, par ailleurs, ça nous coûte moins cher. Donc ça, ce cette action-là, eh c'est fondamental, puisque c'est une action qui coche toutes les cases. Alors comment on utilise la technologie pour ça ben, alors, Deux exemples très, très simples. Ça fait euh, 22 ans maintenant qu'on archive toutes les pannes dans une base de connaissances. Donc euh, on a une, une 22 ans de pannes. Des dizaines de millions de pannes qui sont référencées par leurs symptômes, comment on diagnostique et comment on les répare à distance. Euh, avoir des outils comme on s'est doté il y a 6 mois, 6-9 euh, mois, permettant de donner cette connaissance à tous les points de contact que vous pouvez avoir en tant que consommateur, le magasin, euh, la personne de magasin, le hotliner, etc. Ça, c'est l'usage bien raisonné de la techno. Autre exemple de, de, de ce qu'on peut faire, c'est quand vous appelez avec votre, avec votre problème de réfrigérateur, euh, aujourd'hui, le technicien qui est au téléphone en fait, il a un indicateur de réparabilité à distance qui s'affiche. En gros, en fonction on utilise de la... bon c'est de l'IA hein, machine learning, on utilise les données euh, qu'on a sur euh, le client vous, et sur le produit pour dire euh, au téléconseiller prends 5 minutes de plus parce que tu as une chance importante de réparer à distance vous voyez ou au contraire euh, c'est pas la peine de, de passer trop de temps envoie un technicien, ce sera plus rapide on a ce genre d'exemple qui nous paraît la bonne, le bon usage de la, de la techno. D'accord, merci beaucoup. Vous avez également évoqué les uns les autres bah, vos rapports avec, euh, avec vos clients, vos partenaires en étant soit dans des modèles B2C, soit dans des modèles B2B. Est-ce que euh, vous rencontrez des difficultés auprès de vos interlocuteurs à faire aussi évoluer, euh, j'allais dire, la matrice, <rire> dans le bon sens euh, Quelles sont-elles si vous les rencontrez et euh, quelles actions vous mettez en place pour les résoudre J'ai euh, l'impression qu'on euh, a une prise de conscience qui est... Euh et global et que fort de cette prise de conscience globale c'était moins vrai il y a 4-5 ans ouais. et que désormais en fait on a une plus grande facilité de collaborer de coopérer et on le voit dans les organisations qui se mettent en place avec, les, avec le consortium de chargeurs qu'on a pu monter par exemple pour le transport vélique c'est quelque chose qui était inimaginable, euh, honnêtement, il y, a, il y a trois ans, de trouver des, des chargeurs qui, qui s'associent pour euh, monter un consortium, pour aller mettre euh, des bateaux à voile euh, sur l'eau pour traverser l'Atlantique. Euh, on n'aurait pas su faire ça. Aujourd'hui, on sait faire ça. Euh, Aujourd'hui, on sait euh, s'associer euh, entre euh, clients, fournisseurs, euh, chargeurs, transporteurs pour monter comme on l'a fait euh, avec le concours de France Supply Chain, un, un consortium pour euh, des camions euh, à hydrogène. Et, je, je pense qu'il y a aujourd'hui une, une, une, un, voilà, une prise de conscience collective qui simplifie euh, ou qui permet d'abattre un certain nombre de murs euh, et de, de, rapprocher, euh, de, de, de rapprocher différents acteurs. Alors, ça ne veut pas dire que c'est simple, ça ne veut pas dire que c'est instantané, ça ne veut pas dire que ça ne demande pas de l'énergie, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de, de, de certaines convictions, mais... Euh, mais ça veut dire que c'est possible. Et, euh, et, et ce, ce changement, il est. Enfin, personnellement, j'ai vécu ce changement dans les, dans les dernières années, et c'est est, est, est un, un mouvement qui est, qui, est, qui est, à mon avis, engagé et, et qui nous permettra très vite maintenant d'aller vers davantage de collaboration. À la FNAC. — Comme j'évoquais tout à l'heure, nous, de toute façon, on peut pas. On est intermédiaire. Distributeur, c'est intermédiaire entre des producteurs et des consommateurs. Donc si on ne peut rien faire, sans, sans en particulier sans, les, sans nos partenaires fournisseurs. Euh, et effectivement, je, je partage ce qu'a dit Jean-Marc. C'est quand, quand même le motif d'espoir. Il se passe quand même quelque chose depuis... Euh, pas, pas depuis cet été, ça commençait avant, mais disons depuis deux ans, deux ans et demi, trois ans. Euh, D'ailleurs, c'est amusant parce que, je ne sais pas pour vous, mais quand je fais des réunions avec mes équipes euh, élargies, typiquement, euh, quand on se réunit une fois par an, les seuls vrais moments où je vois leurs yeux un peu briller, c'est quand je leur parle de ça. Parce que quand vous parlez de, de, des sujets euh, plus classiques, de comment vous allez optimiser euh, vos coûts, comment vous allez. Bon, c'est sympa, mais le, le, tru, le truc, là où les yeux brillent, c'est quand on parle de ce sujet. -là. Pourquoi Parce que c'est en fait le seul sujet, en fait, en vrai. C'est le seul sujet. Donc, encore une fois, notre, notre, notre travail à nous, c'est de réconcilier ce seul sujet avec notre quotidien. Et donc, euh, résoudre les, enfin, les, les contradictions, trouver des idées pour, pour, encore une fois, à la fois baisser les coûts, augmenter les revenus, euh, augmenter satisfaction client et, et baisser le carbone. Mais, euh, parce que sinon, si ce n'était pas notre job, on ne servirait pas à grand-chose, en fait. Vous voyez ce que je veux dire c est, c est, Donc c'est ça, notre travail, c'est d'arriver à trouver une orientation des idées pour le baisser. Alors... Il y a une prise de conscience collective, y compris chez nos, nos partenaires, chez tout le monde. Après, ce qui est important, c'est pour résoudre les contradictions, c'est trouver un intérêt commun. Un intérêt commun avec nos partenaires, ça va être de leur donner, par exemple, plus d'activités, plus de business, de les orienter à travers ça. Et si vous trouvez des intérêts communs, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. — D'accord. Pour autant, tout à l'heure, Pierre, dans son propre introductif, mettait le doigt quand même sur la persistance d'un certain nombre de comportements, parfois contradictoires. Il y a à la fois cette prise de conscience et en même temps, c'est difficile pour chacun d'entre nous de changer nos habitudes, notre manière de consommer, de voyager. Est-ce que vous pensez que face à cette contradiction qui nous habite tous, hein, euh, les entreprises sont du coup, par leur rôle même, amenées à jouer un rôle un peu nouveau alors je veux bien répondre et commencer, enfin, c'est un rôle, me semble-t-il, central. On, on, bon, effectivement, les contradictions les a tous. Alors, peut-être qu'on peut, et on le sait, hein, les études le disent, il y a toujours entre 20 et 25% à peu près, euh, des Français et des Françaises qui sont averses à ces sujets-là, soit parce qu'ils pensent que c'est euh, un, un mensonge, euh, ça n'existe pas, soit parce qu'en fait ils pensent qu'ils ne peuvent rien y faire, à titre individuel. Donc ça, c'est ce quart-là, c'est compliqué à, à travailler, il faut le reconnaître. Mais ça veut dire qu'il reste quand même 75% restants. Euh, voilà. Donc ça, il faut, il faut aider. Alors... Moi, là où je, je enfin, ce qu'on pense réellement, c'est qu'il ne faut pas y aller en force. Euh, je peux prendre l'exemple de, de la fiabilité, par exemple. Bon, la fiabilité des produits, c'est le premier critère d'achat chez nous depuis très très longtemps sur les produits électroménagers. Mais euh, comment vous faites pour savoir si un produit est fiable Concrètement, vous faites comment Vous avez quoi ben, vous, vous avez deux méthodes. Alors, à l'ancienne, la première, c'est euh, euh, ma euh, maman a acheté le même, euh, la même marque. Ou euh, ma grand-mère, ou euh, mon voisin. Et deuxième méthode, c'est euh, une marque allemande, donc c'est probablement plus fiable. En gros, ça se résume à ça. Hein, sur, donc. donc, là où je veux en venir, c'est quand on crée les scores de durabilité en disant voilà les produits fiables. On n'est pas dans l'incontation vis-à-vis des clients. On n'est pas en train de dire vous faites mal, vous achetez des produits pas fiables. On est en train de leur rendre un service qui en fait n'ont jamais demandé, mais en fait qu'ils ont toujours demandé, à savoir qu'on les aide à mieux acheter. Quand on leur indique les modes de livraison. Euh, la SMIC, qui sont les plus économes en, en, en carbone enfin franchement, faut, faut quand même, on va pas demander à nos clients de deviner en fait quels sont les modes les plus, les plus fiables enfin les, plus, les moins dépensés en carbone donc notre rôle c'est ça c'est d'apporter une valeur qui fait que tout le monde se met en mouvement Il euh, y a un changement aussi, euh, merci c'est très intéressant hein, et c'est très concret ce qu'on qu entend là, à la fois de, de la part d'Archemat, d'Arti, etc. Même de la Société Générale qui paraît pourtant éloignée de, de ces sujets. Euh, un élément, <rire> un élément euh, euh, important qui arrive en ce moment, c'est le système de notation par rapport à la survivabilité de l'activité. Alors je m'explique. Euh, vous avez deux types de notations qui comptent. Vous avez les sociétés comme Fitch ou Standard Poor's spécialisées dans la notation des entreprises qui ont mis en place souvent une notation par rapport à, aux efforts faits dans la réduction de l'impact et du gaz à effet de serre des différentes sociétés. Ils font un rating, etc. Comme ils font le rating financier en fonction des grands agrégats financiers. Celle-ci est solide, celle-ci est moins solide. Et euh, vous avez aujourd'hui des fonds très importants du type BlackRock. Euh, qui font un writing qui, est, qui repose sur la capacité de l'entreprise à continuer à exercer son activité dans les années qui viennent. Et là, c'est un indice carrément de survivabilité. Et c'est très important parce que c'est les fonds, c'est-à-dire ce sont ceux qui possèdent et qui investissent dans les actions. Donc si euh, un fonds très important, très reconnu, l'un des 20 premiers fonds, le, prenons le fonds souverain norvégien par exemple, qui est le premier fonds mondial, hein, décide de faire son rating. là, euh, excusez-moi, j'ai plus en tête lequel fonds a fait ça, il y a zéro, il y a la catégorie, euh, dans dix ans, ce business s'arrête. Et ça, ça va, avoir un, ça va avoir un impact énorme, parce que la question, c'est est-ce que l'entreprise est a toujours un marché, est-ce qu'on va toujours acheter, est-ce qu'elle est capable de produire son service ou son produit Voilà. Par exemple, si on prend le transport aérien, va-t-il y avoir un détournement des, des, des voyageurs c'est déjà le cas partiellement, hein, mais en même temps, on a atteint, on a atteint de nouveau le, le niveau 2019. Hein, on a vu que le, le problème pour le transport aérien cet été, c'était le bordel dans les aéroports. Hein. Et, euh, mais par exemple, c'est aussi le prix du kérosène. Euh, voilà les, les choses sur ce là C'est tout ce que j'avais à dire. Et ça va avec ce que vous disiez sur le. Ça, euh, c'est, je pense, en ligne avec ce que vous disiez juste en fait. Bah, merci Pierre. En plus, ça, ça tombe très bien parce que finalement, on, on, on, on tient. Euh, on est parfaitement dans les délais et c'est le moment de passer aux questions de la salle. Mais avant ça, si vous voulez bien chacun conclure votre intervention, prendre une minute chacun pour, pour dire ce que, les points saillants de ces échanges, les points sur lesquels vous, vous souhaitez insister. Monsieur Vialat, je sais que vous avez une contrainte horaire. Si vous voulez bien commencer. Mais, moi, ce que je retiens, c'est que ça soit euh, euh, que ça soit Société Générale ou final Darty euh, euh, IBM euh, qui, était, qui, qui, qui, qui était là en introduction. je pense qu'on on est, euh, on, on est tous très engagés euh, dans, cette, euh, dans cette transformation et je pense que ce qui est très important euh, de, de retenir c'est que euh, bon, alors, on peut tout peindre en noir et dire euh, voilà, de toute manière euh, la fin du monde est inévitable ou alors on peut tous s'y mettre euh, euh, et euh, le parti pris d'Arkema, et j'allais dire celui que personnellement moi j'essaie de porter, c'est celui d'être très moteur et très acteur dans cette, dans cette transformation. Au contraire, je pense que comme le, le disait Vincent, c'est un, un moteur fort pour les, pour les équipes. Nous, en tout cas, c'est le moteur principal de, de, des équipes, enfin des, des collaborateurs pour rejoindre Arkema, c'est le premier. On est inscrit, j'allais dire nativement, par, par notre ADN, puisque c'est notre c'est notre raison d'être, hein, d'accompagner de, de, de, cette transformation. On est inscrit dans cette, dans cette transformation durable. Et, et vraiment, je pense que voilà, cette, cette énergie que, que, que je sens chez les uns, chez les autres, euh, pour, pour la transformation, moi, je, trouve, voilà, je trouve ça euh, porteur de, de, de, de beaucoup d'espoir de, de, de pour, le, pour, le, pour le futur. Et donc, euh, les propos liminaires, c'était est-ce qu'on est tous condamnés dans cette salle euh, à très court terme euh, ben, je pense que l'énergie voilà, qui est démontrée là et l'énergie qui est, qui, est, qui est communiquée par les uns et les autres euh, dans cette transformation euh, moi elle me rassure beaucoup parfait, merci pour ce message positif, Ma, Madame Jolie oui euh, moi je, je retiens de deux éléments le, le, le, le bon le, c'est pas, pas petit, en fait, le défi auquel on est confronté. Donc il y a un élément extrêmement important dans, dans tout ça, qui est la persistance dans l'effort. Je pense que c'est très important d'être en permanence... La transformation, c'est pas juste se dire, on va passer d'un état A à un état B, et quand on sera à l'état B, on sera content pour aller à la plage. C'est pas si possible en en vélo. Euh, non, c'est pas suffisant, en fait. Il va falloir qu'on aille tout le temps plus loin en permanence. Ça ça, ça, ça me paraît assez, assez central euh, dans, le, dans la discussion. Euh, et puis ensuite, effectivement, euh, l'énergie, elle est, je pense, présente. Euh, c'est aussi parce que la transformation euh, sur, dans, sous l'angle de la « entre guillemets euh, sauver la planète », ça amène d'autres transformations et c'est permis aussi par d'autres transformations. Tout à l'heure, on évoquait, j'étais pas complètement d'accord avec ça, on évoquait le, le, le sujet de la représentativité euh, si, homme-femme, par exemple. Bah, par exemple, moi, il me semble que c'est pas du tout autre chose. C'est le même sujet. Parce qu'on voit bien que quand on est euh, dans un contexte de travail qui est beaucoup plus paritaire, si je puis dire, que les discussions sont tout autres de ce qu'on faisait avant. Et oui, donc, les, je, sans faire du Sandrine Rousseau, je pense que malgré tout, il y a un lien entre ces sujets qui n'est pas euh, à négliger du, euh, loin de là. Voilà. Les, les échanges avec la salle euh, commencent euh, de façon tout à fait dynamique. C'est le moment, <rire> le moment euh, où il y a une quinzaine de minutes, une petite vingtaine de minutes pour échanger avec sa, chacun des participants. Donc euh, n'hésitez pas à poser vos questions. Bonjour, Jean-Noël Gouilloux, ENGIE. J'ai une question sur le calcul de l'empreinte carbone et de la fiabilité de la mesure. Et je voulais savoir si dans les solutions qui existent, l'objectif, c'est d'aller chercher l'information, le calcul, dans le cas du SCOPE 3, le calcul de nos fournisseurs, ou d'avoir une méthode pour la calculer à leur place. Parce que je prends un exemple classique sur les constructeurs de matériel informatique, le calcul de l'empreinte carbone des produits. Moi, sur quatre constructeurs, j'en ai, enfin, ai un qui utilise la même méthodologie. Il euh, euh, y en a un qui utilise la même méthodologie, puis il y en a un qui s'amène à côté avec des super, euh, euh, des super euh, don, données, mais euh, sur une autre méthodologie. Donc, tout à l'heure, vous parlez de normalisation de la data, tout ça, où on en est vraiment de la, la, un peu de la normalisation de la méthodologie euh, Vincent, IBM, je pense que vous souhaitez répondre. Alors, bah, par rapport à ce qu'on a balayé rapidement tout à l'heure, en fait, je pense qu'il y, y a deux choses. Il y a les normes sur lesquelles on peut s'appuyer euh, pour remonter les éléments d'empreinte carbone. Donc, j'évoquais très rapidement le, le GHG. C'est une des normes qui est très utilisée au niveau mondial. Ça va permettre de retourner des éléments de calcul quand on lui dit on a fait tel transport avec tel mode, tant de kilomètres, etc. Donc, c'est. Dans la manière de calculer, plus on s'appuie sur des normes, plus c'est partagé. Donc plus on peut comparer des pommes avec des pommes. Donc c'est l'enjeu. Euh je dirais, sur la donnée à proprement parler. Après, sur le, la question du sous-jacent technologique, bah qu'on soit dans le cas des, des plateformes qui ont été évoquées pendant la, la table ronde des initiatives, on pense que le, le but, c'est aussi d'arriver à partager euh, la manière dont on calcule ça de manière opérationnelle. C'est pour ça qu'on faisait une petite parenthèse sur le sujet blockchain, mais je pense que ce que Jean-Marc évoquait est évidemment dans la même lignée, c'est-à-dire être en mesure de calculer avec le même outil, tout en respectant les enjeux de confidentialité, etc., pour éviter, une fois de plus, la difficulté à comparer un acteur A avec un acteur B et donc faire en sorte qu'il y ait une, une, une norme qui émane. Et je pense que c'est comme ça qu'on va arriver à, à démultiplier les efforts, au sens où il y a des acteurs qui sont beaucoup plus avancés que d'autres, et on, on, le, on le voit aujourd'hui, il y a quand même des démarches qui sont assez euh, engagées, il y en a qui le sont beaucoup moins. S'ils peuvent rejoindre des réseaux, et comme disait Laurence, 90% de PME, profiter des efforts qui sont faits par les autres, bah, ça permet de donner une bonne impulsion à toute une, à toute une filière. Et, et on mentionnait le. le, le les données extra-financières et, euh, et les notations, euh, on a rejoint euh, le, le CAC 40 ESG, par, par exemple, euh, euh, ou le DGSI. Euh, et, et en fait, euh, à partir du moment où on s'engage euh, dans, euh, dans ces données extra-financières et ces notations, les données qu'on présente, elles sont opposables. Donc, on engage, on engage notre responsabilité sur les données qui sont, qui sont, qui sont présentées. Donc, je pense que là, les, cette pression, effectivement, côté marché, aide à faire que les uns et les autres mettent de l'ordre dans leurs mesures pour que, voilà, rapidement, ils soient capables de présenter ces données extra-financières de façon tout à fait opposable. Si je peux compléter juste, euh, effectivement, euh, je pense que pour répondre à votre question, il n'y a pas de solution parfaite aujourd'hui. Et je pense qu'on est plutôt sur des solutions hybrides. On rêve d'un monde idéal où, effectivement, on aurait le cycle de vie de chacun, euh, l'analyse du cycle de vie de chacune des particules qui rentrent dans nos produits. Mais ça, on n'y est pas encore. Je pense qu'on aimerait tous y être. Donc, du coup, on, on a à la fois. L'objectif, c'est quand même d'être le plus proche possible de la réalité. Donc, quand on peut s'appuyer sur des choses qui existent de la part des fournisseurs, et c'est pour ça que c'est aussi important de s'appuyer là-dessus. The <laughs> Bah c'est effectivement quelque chose qui peut être, qui peut être tout à fait euh, nécessaire. Après, -ce là où on va compléter, euh, ça va être effectivement là où on n'a pas de données. Il y, a des, il y a des business qui sont extrêmement compliqués avec extrêmement d'entrants et on est obligé à un moment donné de faire des, des calculs. Mais l'idéal à terme, c'est quand même d'avoir euh, des bases de données euh, on, on, on, qui soient euh, les plus proches possibles en fait, de l'unité d'œuvre euh, de l'équivalence euh, euh, carbone. Et donc, c'est là aussi ou pour pouvoir partager ces données, les notions de, de, de, de, de, comment dire, de certification sont importantes parce qu'elles assurent aussi la, la confidentialité des gens qui peuvent contribuer à ces réseaux et puis, elles permettent aussi de s'assurer que ce qu'on échange, ce sont des données qui sont euh, effectivement validées et donc auditables. Parce que, comme on le disait, on on, parle, euh, on était dans un enjeu de compliance, où il fallait finalement qu'on sorte des chiffres pour être en, en rapport avec la loi. Et maintenant, on est dans des enjeux de compétitivité. Je pense que ça a été largement abordé sur euh, « c'est le sujet ». Et comment on en fait quelque chose d'important dans notre entreprise Donc, on a besoin, et je pense que c'est l'enjeu de beaucoup de gens, d'être le plus possible près de la donnée réelle. Et pas, effectivement... Euh, donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, on est un peu sur des solutions hybrides. Alors nous, on utilise euh, effectivement euh, aussi, euh, euh, par exemple, sur certains secteurs, euh, de la géolocalisation, euh, de l'analytique, tout ce qui va permettre en fait d'affiner euh, cette donnée. Merci. Merci. Est-ce que l'un d'entre vous deux souhaite répondre à la question oui, peut-être très simplement, nous c'est vrai qu'on a le problème, des, des, des, des parce qu'on ne trouvera jamais une solution qui conviendra à tout le monde, hein, et donc peut-être que le jour où on trouvera, il sera, on, il sera déjà 55 degrés, donc on, il sera un peu trop tard, donc la, la stratégie qu'on a, qu a euh, côté Finglarty, c'est de dire on prend une méthodologie, on l'applique à tous, parce que sinon on ne peut pas avoir ce rôle que j'ai évoqué tout à l'heure d'intermédiaire de de, de, de de, formation entre fournisseurs et clients, on prend une méthodologie, imparfaite, certes, mais euh, avec quand même une validité euh, du bon sens et euh, quelques euh, sociétés de conseil et instituts derrière qui la valident. Et ensuite, voilà. Et ensuite, on l'améliore. Mais si on commence euh, à, à, à échafauder, en fait, des, des, euh, on va dire un travail euh, trop euh, extrêmement collectif sur euh, est-ce qu'il faut prendre ça ou ça, on n'y on on arrivera jamais. Enfin, Il faut, faut y aller, quoi. Donc euh, voilà. Des fois, il y a des mesures qui sont faites par les constructeurs eux-mêmes et des fois par des tiers. Donc, On a encore un petit peu de temps. Je vous en prie. Stéphane Roux de Renault. Euh, D'abord, merci pour les partages. C'était vraiment euh, très riche et très intéressant plein d'idées inspirantes. Euh, J'ai bien aimé l'idée de la persistance dans l'effort. Il y a une autre notion, c'est euh, la cohérence. C'est-à-dire que euh, donc ex, Achat, Renault, en fait euh, Alliance, je devrais dire. Euh, Très souvent, en fait, on voit effectivement qu'on se sert du sens, notamment tout ce qui est RSE écologique, comme outil de management pour les équipes. Et c'est vraiment un truc parfait parce qu'il y a une implication personnelle rapide. Puis ça permet de faire oublier que tous les ans, la performance elle se reset à zéro et qu'il faut tout recommencer et délivrer du cash, de la performance ou voilà, de, de la baisse de coût. Euh, la question que je me pose, c'est à quel point dans le processus de décision en fait, d'un choix dans l'entreprise, on va vraiment trouver... Euh, le KPI qui correspond finalement à cet objectif. C'est-à-dire, est-ce qu'on a ajouté à la liste en fait, de tous les coûts, euh, avec toute leur structure, exactement dedans un poste qui dira « voilà, cette pièce ou ce produit pour l'approvisionner, il a coûté tant de CO2 ». Soit c'est séparé, soit c'est valorisé et intégré dedans. Si c'est intégré dedans, quelle est la valeur de cette valorisation On sait qu'il y a plein d'abacs, mais c'est très très variable. Et si c'est séparé, quel poids l'entreprise donne vraiment au moment de la décision C'est-à-dire, est-ce qu'on va vraiment regarder deux indicateurs différents et dire celui-là est prioritaire, comme est souvent la communication, mais qui n'est rarement la décision en fait, du sourcing qui est pris, ou est-ce que vraiment on arrive à l'intégrer totalement Et cette cohérence-là n'est pas souvent facile à, à traduire entre réel, euh, entre communication et réel dans l'action elle-même. en fait. C'est bien comme question, ça, c'est une bonne question. Le, le... Alors, juste, très modestement, ce qu'on qu qu fait nous, déjà, dans les choix de priorisation, on a une méthode qui s'appelle 4C, euh, coût et revenu, client, carbone et euh, collaborateurs. C'est bateau, euh, OK, mais ça marche. En gros, déjà, on s'efforce, à chaque fois qu'on a un choix à faire, à se dire, par exemple, c'est quoi un impact carbone Première chose. Deuxième chose, ça se... enfin, parce que c'est vrai que c'est compliqué, mais, mais déjà, il faut l'inscrire dans la stratégie, en fait. Parce que c'est facile de dire, le greenwashing c'est quand même ce qu'il y a de plus simple à faire, mais avoir un changement fondamental du modèle commercial et du modèle opérationnel, ça c'est autre chose. Et c'est ça, ça qu'il faut faire. Donc l'inscrire vraiment comme étant le point de départ et pas le point d'arrivée. Et puis, euh, et, et les conséquences ça va avec, hein. c'est-à-dire inclure dans les rémunérations, euh, inclure dans les évaluations, etc. C'est etc., etc. Euh, quand même la bonne, euh, la bonne méthode, d'un notre point de vue en tout cas. Et puis, et puis quand même, juste peut-être pour compléter, c'est aussi, et parce que c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, c'est il ne faut pas penser que à chaque fois qu'on parle carbone, on parle augmentation des coûts, on parle problème, en fait. Ça, c'est trop facile. No, notre travail, c'est de trouver des choses, encore une fois, qui cochent toutes les cases, c'est-à-dire qui baissent le... Vous voyez ça, c'est vraiment fondamental, parce que sinon, évidemment, on se, on se tire une balle dans la bouche, quoi. Si, si à chaque fois qu'on essaie de faire un, un effort pour la planète, ça, ça détruit le modèle, ça, non, ben, ça va pas. Non, il faut trouver des idées, des choses. Par exemple, pour prendre un, un dernier exemple, on a, on a lancé un abonnement de, ré, de réparation, hein, une espèce de Netflix de la réparation, qui est d'Artimax. Ben, en faisant ça, nous, ça nous fait des revenus, et ça augmente massivement le nombre de réparations qu'on fait. Donc ça allonge la durée de vie des produits, c'est ce genre de choses qu'il faut qu'on arrive à, à trouver en permanence. Pour répondre à la question de est-ce que, est que, est que le critère de, de, de, de des émissions est, est, est, est pris en compte Nous, on ne peut plus présenter un projet au Comex sans que, effectivement, ils prennent cette notion en compte. Et dans la question de « mais comment fait-on les arbitrages ?», on a un engagement qui est clair, qui est de réduire nos émissions de 46 en moins de 15 ans. À un moment, tout le monde, de toute manière, est aligné sur cet objectif. Donc, dans nos choix, nécessairement, l'impact carbone ou émissions en général est pris en compte pour réussir à atteindre cet objectif. Et à partir du moment où l'entreprise se fixe un objectif, je pense qu'à partir de ce moment-là et qu'elle le suit très régulièrement, à partir de ce moment-là, l'ensemble des collaborateurs sont, sont, sont alignés sur cet objectif. Alors, c'est un objectif parmi d'autres. Effectivement, il faut continuer à faire le, le, les bits, il faut continuer à faire le, le, le cash flow. Oui, bien sûr, c'est un élément, un indicateur parmi d'autres. En tout cas, sur celui-là, on sait qu'on ne peut pas se rater. Oui, bonjour, Sébastien Zine, consultant chez Converteo. Moi, j'avais une question pour Vincent Gufflet sur l'omnicanalité qui est au, au cœur de la stratégie de, de Fnac Darty. Euh, je me pose la question des liens entre l'omnicanalité et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment sur la chaîne logistique. Euh, Est-ce que c'est des cas d'usage que vous essayez d'identifier, de, de mettre en place euh, Moi, je pense plus évident, par exemple, sur le click and collect qui permet de, de réduire les émissions liées au déplacement de, de véhicules, par exemple. Euh, Est-ce qu'on peut envisager, par exemple, demain, euh, qu'en tant que retailer, Fnac Darty euh, incite ses propres fournisseurs à livrer directement le client depuis leur centre d'entrepôt, enfin depuis leurs entrepôts, si euh, cet entrepôt est plus proche du, du lieu de livraison du client, par exemple. Euh, D'autres cas d'usage euh, identifiés sur ce sujet? Oui, absolument. C'est euh, le click and collect. Je l'ai évoqué tout à l'heure sur les modes de livraison. Donc, on indique aux clients les modes les, moins, les plus décarbonés. Donc, par exemple, le click and collect. Côté fournisseur, le fait d d de, de comment expliquer, de, de raccourcir la chaîne euh, du producteur au consommateur, c'est aussi des choses sur lesquelles on travaille. D'ailleurs, entre parenthèses, ce genre de, de sujet, c'est aussi euh, des sujets qui cochent un peu toutes les cases. Voyez Parce que vous êtes plus direct, mais c'est aussi plus efficace économiquement. Faut pas l'oublier. Donc euh, non, non, bien sûr, c'est euh, tout à fait. Vous êtes tout à fait au, au cœur du sujet. Merci. Bonjour, à Chafivande. Alors, euh, je travaille au sein d'une maison de luxe. Ah, pas le VMH. Euh, J'ai travaillé 10 ans chez EDF et du coup, je me posais une question concernant la phase amont du coût de l'énergie. Euh, concrètement, si euh, bon, on connaît un petit peu la conjoncture actuelle d'EDF, euh, de la renationalisation d'EDF, euh, on sait que si on produit peu d'énergie nucléaire et donc décarbonée, on a pour contrainte d'importer de, de l'énergie moins décarbonés euh, comment est ce que vous euh, est ce que vous pensez pouvoir avoir de l'impact sur ces décisions géopolitiques avec bruxelles avec la reine etc est ce que vous pensez que vous avez aussi un rôle euh, à proprement parler sur cette potentielle prise de décision qui pourrait du coup bah enfin, qui va vous impacter parce que concrètement euh, si vous calculez le, le bilan carbone de vos entreprises forcément il y a une corrélation directe avec euh, bah, l'énergie qui est absorbée euh, soit par EDF enfin, via EDF, soit via euh, des, des pays euh, comme l'Allemagne, etc., où on a besoin d'importer du coup de l'énergie, mais qui sera forcément moins décarbonée que celle de par exemple d'EDF euh, via de, du nucléaire. J'espère avoir été clair dans ma question. Euh... Ma voisine de gauche chargée de vous répondre. Euh... <rire> non, mais en fait, il plus. Alors, à titre particulier pour ce qui est notre entreprise, on a un petit rôle parce qu'on vend des contrats d'énergie. Donc, orienter la vente de contrats d'énergie particuliers vers l'énergie renouvelable, par exemple, c'est ce qu'on fait, c'est une stratégie, donc ça, c'est positif. Et à titre d'entreprise, oui, bien sûr. Après, euh, bon, je parlais de choix tout à l'heure, je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup de choix cette année, en fait. Je ne vais pas être certain, hein. pas l'impression, collectivement, je parle, hein, euh, sur les sujets énergétiques. Peut-être les Allemands, ils avaient peut-être le choix entre faire du charbon ou faire du nucléaire, ça, ça leur a... Mais nous, je suis pas certain qu'on ait beaucoup de choix. Non. Par contre, euh, le vrai truc qu'on a à faire, c'est euh, de dépenser, c'est de, de faire le vrai mesure euh, pour baisser la dépense énergétique, c'est d'être de, de, de, plus économe en énergie, quoi. C'est ça notre truc, et c'est quand même la meilleure, euh, la meilleure équation possible, parce que là aussi, ça réduit les coûts. Euh, et et c'est vrai que quand on parle du 19 degrés là, qui fait un petit peu l'actualité, euh, c'est quand même. Bon, C'est quand même un peu normal quand même qu'on se dise qu'on a besoin d'économiser, donc on réduise la température. Euh, mais je précise, là aussi, il y a deux méthodes. Hein. Soit on dit à tout le monde « maintenant euh, on fait 19 degrés et euh, basta et débrouillez-vous », on leur dit même pas d'ailleurs, ils subissent, soit on accompagne et on explique. Et, et, et ça, ça fait toute la différence, en fait. Hein, ce mouvement d'accompagnement, que ce soit des collaborateurs ou des clients, c'est ça qui parfois nous, nous manque, me euh, semble-t-il. Il faut, il faut absolument le, le, le faire, l'expliquer. Et, et quand vous le faites, c est, c est, encore une fois, c'est relativement facile, même. Euh, voyez, donc, et, et ça, c'est vraiment la, la chose qui, sur laquelle nous, modestement, euh, on peut agir, me semble-t-il. Hein. Les gens plus informés, et plus brillant que moi, c'est que cette crise russe montre l'effondrement de l'influence des grands acteurs économiques privés sur les gouvernements. Si on prend la politique russe de la France, Total avait investi peut-être 70% de ses espoirs sur la Russie, on se souvient l'amitié entre Poutine et l'ancien président de Total, et tout s'effondre. Et, euh, et, et, et sur l'Allemagne, c'est la perte d'influence du BDI, qui est l'organisation de l'industrie allemande, qui est incroyable, parce que là, l'Allemagne n'a plus aucune ressource énergie propre, si ce n'est la lignite. Le, la Russie c'est le pétrole et c'est 25% du charbon consommé en Allemagne aussi, hein, c'est pas que le gaz. Et l'Allemagne se retrouve avec des industries qui sont à court de gaz, qui, qui se retrouvent avec acheter le gaz extrêmement cher, donc qui, avec un risque de, de perte de compétitivité et donc de désindustrialisation et du fait que l'industrie qui est allée vers les pays à bas coût de salaire va aller vers les pays à bas coût d'énergie. Et, euh, et ça... Que quelqu'un comme Robert Abeck ou Annalena Anna Baerbock puisse prendre des décisions comme ça, il y a 20 ans, ça aurait été inimaginable. Elles auraient, elles, ils auraient trouvé en face d'eux euh, toute l'industrie allemande, allemande réunie et ils auraient démissionné ou ils auraient mis de l'eau dans leur vin, etc. Parce que euh, la, la, la situation de l'Allemagne vis-à-vis de la Russie, c'était l'énergie pas chère et pas la plus carbonée quand même, puisque c'était en grande partie, pas que, mais en grande partie du gaz. Et là, ils se retrouvent avec zéro nucléaire, puisqu'ils ont finalement décidé de fermer leurs quatre centrales qui leur restaient, et, euh, et, euh, et plus de gaz. Moi, moi ce qui m'a choqué aussi, c'est le discours d'Emmanuel Macron. Bien sûr, on est à politique, mais il y a deux ans, il y a la vidéo où il annonce la fermeture des quatre centrales. Et, euh, et la, le, le, le Premier ministre, qui était ministre de l'énergie à l'époque, est allé à Fessenheim le jour de la fermeture de Fessenheim, c'est sur YouTube, et elle dit, il y a des gens qui parlent de fermer le nucléaire, nous, nous le fermons, c'était il y a deux ans. C'était il y a deux ans. Et vous, avez, vous avez écouté euh, Emmanuel Macron il y a quelques jours, là. Euh, voilà, c'est une absence de vision. Comment dire le nucléaire Enfin, comment exclure le nucléaire sans être un fan de Jean C'est une absence de vision. De, de la déplétion des autres énergies ou de l'intermittence, qui est quand même incroyable je trouve. C'est fou. Merci. Merci. Alors j'ai vu qu'il y avait une question, malheureusement euh, nos invités ont des contraintes horaires. Euh, une, je C'était une remarque. Euh, Alors, rapidement. rapidement. Oui. Euh, Jean-François mikazik IBM, je suis consultant énergie et, et, et blockchain. En, en réaction, et pour mettre de, de l'eau dans, dans votre moulin, je pense que l'énergie c'est vraiment un sujet où on voit une convergence entre le la dynamique euh, économique et, le, et les enjeux d'impact carbone euh, ESG. Euh, et une chose, alors ce qu'on ne peut pas faire, c'est forcément contrôler le mix énergétique. et, et C'est plutôt des, des sujets liés euh, euh, aux environnements des, des ministères et, et, et de la Commission euh, européenne. En revanche, euh, ce qu'on peut faire tous, et je pense que c'est un des grands sujets, y compris pour, pour vous dans vos entreprises collectives, ce sont les, euh, les enjeux de flexibilité euh, et de modulation de la consommation énergétique qui est à la fois un outil de décarbonation et aussi un outil de, de renfort économique. C'était très pratiqué sur la, la première crise en février, où il y avait, on avait appelé massivement les industriels à s'effacer. Il y a des mécanismes pour ça qui, sont, qui correspondent à des, à des marchés flexibilité. Je crois que c'est 50 milliards d'euros, la valorisation de ce marché en Europe. Et je pense que tous les, toutes les entreprises, y compris euh, et surtout les, les plus euh, électro-intensives, mais, mais pas que, euh, vont devoir avoir une, une division, une réflexion poussée sur la, la mobilisation de ces flexibilités, puisque ça tout le monde peut le faire, réduire ou décaler sa consommation. Donc je pense que c'est au, au cœur notamment des priorités d'Arkema de, euh, qui, qui sont euh, très, euh, très impactées par ce sujet de, depuis longtemps, euh, mais c'est des, des moyens... Euh, Qu'avec euh, la technologie, on peut aussi mettre en œuvre euh, pour euh, régler les problématiques urgentes et, et celles du futur. Merci beaucoup. Alors, malheureusement, comme je vous le disais, il euh, y a des contraintes horaires à respecter. Euh, Est-ce que l'un de vous souhaitez, chacun de vous trois, rajouter quelque chose Non eh ben, Il ne me reste plus qu'à qu vous remercier euh, tous collectivement. Nos trois invités pour leur présence. Voilà, et n'hésitez pas à continuer les échanges autour d'un café. Merci beaucoup.